Le roi Jules et les dragons de Peter Bentley et Hélène Oxenbury Jules, Léo et Gaspard construisent un campement un super repère pour le roi Jules et ses hommes une grande boîte en carton un grand tissu et quelques bâtons deux-trois sacs en plastique et cinq-six briques. Un vieil Hédredon fera pour le roi un trône de choix. Le pont le vit, un drapeau et le château fort est construit. « Préparez-vous à vous battre, brave chevalier !» crie le roi Jules. « Protégez le château de votre roi de l'attaque des dragons !» Jules, Léo et Gaspard passent la journée entière à combattre des dragons.